On ne va pas pouvoir faire la balade aujourd'hui. Mais il fait vraiment trop mauvais. Regarde cette pluie Bon, tant pis. C'est partie remise. Il paraît que la météo sera meilleure la semaine prochaine. Peut-être dimanche prochain, on peut essayer. C'est partie remise. C'est une expression que l'on utilise beaucoup à l'oral. La forme complète et plus académique est « Ce n'est que partie remise. »« Ce n'est que partie remise. » C'est une expression qui veut dire on le fera une autre fois. On reporte à une autre fois. Donc en fait on utilise cette expression quand un projet ou un événement est annulé. Et il est annulé en général à cause d'un événement extérieur, d'une situation qui ne permet pas que l'événement se réalise. Mais on va le reporter. On va définir une autre date dans le futur. Donc ce sera pour une autre fois, une autre date future. En 2020, on a eu beaucoup de situations où on a pu dire c'est partie remise, hein, des événements annulés, des vacances annulées, etc. Euh, J'ai dû annuler mon voyage en Égypte en 2020 malheureusement, mais c'est partie remise. Je le reprogrammerai en 2021 ou en 2022. Et vous, dans quelle situation vous pouvez dire c'est partie remise